D'abord, bonne année à tous. Euh, donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Alexandra Garosi, euh, je suis docteur junior dans le service du professeur Lançon depuis euh, novembre 2021. Euh, je travaille entre la conception et consultation du coup et le centre expert euh, schizophrénie et dépression euh, résistante. Du coup, Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler euh, de la schizophrénie euh, résistante. Alors, je commence par une définition. Donc, on parle de schizophrénie euh, donc, résistante après deux séquences de traitement euh, antipsychotique à posologie et durée suffisante, au moins six semaines sans bénéfice thérapeutique. C'est en général à ce moment-là que la clozapine donc, entre euh, en ligne de compte dans les, les thérapeutiques. Donc, je vais commencer par vous parler euh, d'un patient. C'est Monsieur G., euh, 32 ans. C'est un patient qu'on a vu au centre expert schizophrénie euh, il n'y a pas très longtemps, c'était vers la fin de l'année. Euh, donc, Sébastien, il venait en visite euh, annuelle après trois ans. Euh, il présentait au niveau de la clinique euh, des symptômes positifs qui étaient euh, persistants. Il avait des idées délirantes qui étaient occasionnelles, mais des hallucinations euh, acoustico-verbales qui étaient quotidiennes et qui envahissaient quand même une bonne partie de son temps. Euh, au niveau du traitement, donc, il prenait de la clozapine, euh, 325 mg par jour depuis plusieurs années. Euh, il rapportait une tolérance qui était quand même assez mauvaise, euh, surtout une très forte sédation, euh, notamment qui s'était majorée en fait, dès qu'on avait essayé d'augmenter la clozapine, et du coup, il avait refusé de l'augmenter plus. Au niveau de la, du dosage pardon, de la clozapinémie, on avait donc une clozapinémie qu'on retrouvait donc, ce jour-là euh, dans les limites euh, hautes. Et Ce patient présentait également un syndrome métabolique persistant, ce qu'il avait depuis le début en fait, de sa venue au centre expert, je vous ai mis donc les critères du syndrome métabolique, il y en a cinq, et donc les trois possédés par le, enfin, présentés par le patient, je les ai mis en gras. À savoir que le tour de taille augmenté, c'est vraiment le, le symptôme qu'on voit le, le, bah, je arriver, de façon la plus précoce, en fait, parce que ça reflète en fait, l'augmentation de la graisse périabdominale qui est très inflammatoire, et en général c'est suivi de l'hypertriglystéridémie. Du coup, je me suis intéressée, en fait, j'ai voulu un petit peu voir quelles étaient donc, les nouvelles stratégies thérapeutiques euh, pour du coup, la schizophrénie résistante et quelles étaient aussi en fait, les, les critères de enfin, quelles étaient les tolérances en fait, des différents euh, traitements. Qu'est-ce qu'on pouvait faire effectivement pour lutter contre le syndrome métabolique qui se retrouve donc, chez quand même beaucoup de nos patients? Donc, je me suis intéressée aux antipsychotiques. Euh, pour ça, je me suis donc, euh, appuyée sur une méta-analyse euh, qui date de 2019 euh, qui a comparé en fait, l'efficacité et la tolérance de 32 euh, traitements antipsychotiques. Donc, là, Je vous ai présenté d'abord l'efficacité globale. Donc, en tête de fil, on retrouve la clozapine et en second, la Ensuite, on a l'olanzapine, la rispéridone, la paliperidone. En ce qui concerne les symptômes positifs, donc, on a la euh, qui arrive euh, en tête et la clozapine donc, en troisième position. Ensuite, concernant euh, les symptômes négatifs, on a donc la clozapine en premier. Donc Globalement, si on se réfère à l'efficacité, on a la clozapine et la misupride. Alors Ensuite, concernant donc, les associations de traitements antipsychotiques, euh, quand on associe donc, la clozapine à d'autres traitements, l'association la plus étudiée, c'est clozapine-aripiprazole. à Sachant qu'on euh, a pu montrer en fait, dans les études que l'aripiprazole à 15 mg plus la clozapine, ça avait une efficacité supérieure à la clozapine toute seule. Ensuite, euh, donc on peut penser à une association, moi, si c'est moins étudié, clozapine à mis puisque les deux donc, sont les plus efficaces. Globalement, quand on associe donc un traitement à la clozapine, ce qu'il faut essayer de faire, c'est bien sûr éviter d'associer un traitement qui a les mêmes cibles d'action que la clozapine, donc toutes les autres pines, donc qui donc ou lanzapine et préférer plutôt d'autres traitements, on peut penser à la rispéridone, la paliperidone, par exemple. Alors, du coup, dans un second temps, je me suis intéressée aux traitements en adjonction, donc aux traitements antipsychotiques, aux autres traitements psychotropes. Alors, concernant les symptômes positifs, donc, euh, on a pu voir euh, donc, euh, dans euh, une méta-analyse de 2017 donc, qui comparait un peu l'efficacité de 42 traitements, donc, il y avait des antidépresseurs et des thymorégulateurs notamment, euh, en co-traitement de traitements antipsychotiques. On a pu voir donc, que la lamotrigine et le topiramate étaient, euh, avaient une certaine efficacité en adjonction donc, des antipsychotiques sur les symptômes positifs, donc, je vous ai mis les posologies, globalement, euh, la motrigine, c'est 250 mg par jour, tout pyramate, 400 mg par jour, donc en deux prises. Ensuite, concernant les symptômes négatifs, donc, on a pu voir qu'il y avait des antidépresseurs, donc, euh, en adjonction effectivement, des antipsychotiques, qui pouvaient être efficaces sur les symptômes euh, négatifs. Donc, dans cette méthanase de 2016, ils ont fait un top 4, donc, euh, que j'ai présenté là. donc On a la duloxétine, le citalopram, la fluvoxamine, la myrtazapine. Sachant que la fluvoxamine, il faut faire attention parce que ça entraîne, ça peut monter en fait le taux de clozapinémie. donc il faut quand même, ça peut aller assez vite. Et donc le citalopram, on évite quand même tout ce qui est citalopram et citalopram en général en adjonction des antipsychotypes, puisque ça majeure le risque d'allongement de QT. Alors ensuite, on a l'électroconvulsivothérapie, convulsivothérapie donc, euh, qui a une efficacité sur la symptomatologie globale euh, à moyen terme. Alors ensuite, j'ai regardé donc, la RTMS. Donc, euh, en général, l'indication c'est pour les hallucinations acoustico-verbales euh, résistantes. Alors là, j'ai deux résultats en fait, de deux méta-analyses, donc qui sont plutôt contraires. Mais après, donc, euh, disons que quand on regarde un peu euh, l'intérieur des deux méta-analyses, on voit qu'en fait, il y a. Enfin, il faudrait, ça manque en fait d'essais de, contrôlés randomisés de qualité. Donc la première méta-analyse euh, disait que donc, la RTMS à 1 Hz, qui ciblait le cortex temporoparital gauche, avait une taille d'effet modérée sur les hallucinations acoustico-verbales. En fait, quand on regardait de plus près, c'était surtout deux essais euh, qui étaient vraiment concluants, et quand en fait, on enlevait trois essais, en fait, on avait un résultat contraire, donc c'était vraiment euh, très influencé par trois essais. Donc là, on avait 11 essais contrôlés randomisés. Et celle de 2021, donc, euh, ça, ça s'intéressait à la TDCS, qui est donc la Stimulation transcranienne Continue, et la RTMS, donc il y avait beaucoup d'essais contrôlés randomisés. On voit 27 par rapport à 2020, il n'y en avait que 11, euh, tout simplement parce que celle de 2020 en fait, avait des critères très restreints. Donc il fallait que ce soit à la fréquence de 1 Hz, il fallait que ça cible que le temps au paritale gauche, euh, ensuite, si ma mémoire est bonne, il fallait oui, que c'est ça, qu'il y ait plus de 10 séances aussi à chaque fois, donc ça va vraiment réduit Et là, on, on ne retrouve pas d'effets significatifs donc de la TMS ou de la TDCS sur les hallucinations acoustico-verbales, mais les deux méta-analyses s'accordent à dire qu'on manque en fait, d'essais de bonne qualité. Donc, euh, voilà, il faudrait revoir après plus tard avec d'autres méta-analyses. Alors maintenant, je m'intéresse aux compléments alimentaires et à d'autres traitements euh, qu'on conseille notamment euh, au centre expert que je vais un, un peu plus détailler. Alors tout d'abord, la N-acetylcystéine, donc la NAC, c'est un acide aminé modifié à partir de la cystéine. Une fois dans l'organisme, ça redevient de la cystéine, qui est un précurseur donc, du glutathion, qui est un antioxydant, donc c'est un effet antioxydant, ça permet de diminuer les cyclines pro-inflammatoires, et c'est également un modulateur en fait, de l'activité des récepteurs du glutamate, NMDA. Donc, dans une méta-analyse de 2020, on a pu voir que l'ANAC avait un effet modéré sur les symptômes négatifs et un effet léger sur les symptômes positifs. Donc, au centre expert, c'est un complément en fait, qu'on recommande probablement euh, chez, chez, chez tous nos patients euh, qui ont une schizophrénie, parce que c'est un complément effectivement qui peut entraîner des bénéfices. Alors, il faut savoir qu'il faut le prendre pendant plusieurs mois avant d'avoir vraiment des effets. Au début, on va c'est quelques semaines, et en fait, en, souvent les patients arrêtent en disant que ça ne sert à rien. Et en fait, il y en a qui prennent pendant plusieurs mois et qui nous disent vraiment qu'ils ont euh, des effets, notamment sur tout ce qui est concentration, énergie. Et en fait, ça n'a pas d'effet vraiment secondaire notable, donc c'est très bien toléré. C'est une poudre en général qu'ils peuvent prendre en plusieurs fois au moment des repas. Et en général, effectivement, c'est quelque chose voilà, qui est assez simple à prendre. Et comme c'est bien toléré, les patients en général le continuent. Donc on attend tendance à le recommander à tout le monde. Alors, ensuite, la sarcosine, c'est aussi un acide aminé, donc cette fois intermédiaire donc, entre la colline et la glycine. Donc, ça augmente euh, la, la quantité de glycine et son action sur les récepteurs NMDA. Donc, ça module également l'activité du glutamate. Et ça peut diminuer la sévérité globale euh, de la schizophrénie, euh, la posologie étant de 2 grammes par jour. Donc, comme c'est un acide aminé, ça se trouve dans tout ce qui est euh, viande, volaille, les, euh, légumineuses également. Mais effectivement, on peut en prendre en complément donc, parce qu'on, dans l'alimentation, on n'en a pas assez. Alors, la l t euh, donc ça, c'est également un acide aminé, donc analogue du glutamate, euh, qui se retrouve dans les feuilles de thé vert. c'est une activité en fait agoniste-antagoniste euh, des récepteurs, donc NMDA et AMPA du glutamate. Euh, ça augmente le BDNF dans l'hippocampe, euh, donc il y a un facteur neurotrophique cérébral, donc ça entraîne un effet neuroprotecteur. Et au niveau du glutamate, euh, donc, ça peut avoir un effet sur les symptômes positifs. Et euh, son effet analogue du GABA peut entraîner un effet hypnotique et anxiolytique. Alors ça, ça s'est vu dans deux euh, essais contrôlés randomisés de bonne qualité. Euh, c'est vrai qu'on manque encore d'essais dessus, mais voilà. Donc on a pu voir quand même que ça pouvait euh, effectivement avoir un effet, notamment ce qui serait intéressant c'est au niveau, au niveau hypnotique et anxiolytique, donc peut-être pour diminuer la, la consommation d'anxiolytique chez nos patients. Et la posologie recommandée dans les études, c'était de 400 mg par jour. Alors, les oméga-3 qu'on recommande aussi largement au centre expert. Alors, donc, il y a de l'EPA et du DHA. Alors, euh, pour ce qui est de l'efficacité dans le premier épisode, euh, dans certaines études, on parlait du fait que c'était efficace au début, notamment pour la transition et en fait, euh, les données sont contradictoires en fait dans les essais finalement. Euh, par contre, ce qui ressort euh, dans les études, notamment dans une méta-analyse de 2021, c'est qu'on a une efficacité euh, légère sur les symptômes positifs et une efficacité modérée sur la psychopathologie générale, donc euh, la pince. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait diminuer les triglycérides sanguins donc, qui sont élevés dans le syndrome métabolique. Au niveau de la posologie, donc, on recommande aux patients qu'il y ait de l'EPA euh, super ou égal à 1 g par jour. Euh, globalement, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas remboursé, donc on recommande d'aller sur les sites de nutrition sportive en fait, qui permettent d'avoir des lots euh, quand même moins chers. Et il faut souvent doubler en fait, les prises qui sont préconisées, puisqu'en parapharmacie, c'est vrai qu'on recommande des prises qui sont assez faibles, donc souvent, il faut doubler. Il voilà, faut, faut savoir quoi. Et c'est vrai que sont prescrit ça euh, assez largement aussi, parce qu'effectivement, bah, c'est très bien toléré, et puis bah, ça peut entraîner quand même des, une amélioration au niveau des symptômes. Simples... Alors là, donc, c'est Traitement autre, donc la mémantine, c'est un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA. C'est un médicament qui est utilisé dans la maladie d'Alzheimer, en fait, qui permet de diminuer l'hyperglutamatergie pathologique, en fait, dans la maladie d'Alzheimer. Donc ce traitement a été étudié dans une analyse de 2018 avec d'autres traitements euh, anti-Alzheimer, comme les inhibiteurs de la coniestérase, comme la galantamine, par exemple. Et on a pu voir qu'il y avait une efficacité sur les symptômes négatifs et une amélioration du score MMSE. Et dans les études qui étaient recommandées, c'est euh, 20 mg par jour. Alors, l'aminospine, euh, donc ça, c'est encore un autre traitement. Donc, c'est un antibiotique euh, à large spectre qui est en prescription hospitalière, euh, qui, en fait, a un effet anti-inflammatoire, donc qui diminue la synthèse des cytokines et qui euh, inhibe l'action des cellules microbiales, qui sont des cellules... Euh, du système immunitaire du système nerveux central qui sont apparentés à des macrophages donc c'est un effet neuroprotecteur et ça a pu montrer une efficacité sur les symptômes négatifs à des posologies entre 100 et 200 mg par jour dans les études enfin donc, la vitamine D donc, qui est une hormone donc stéroïdienne qui a un rôle immunomodulateur et qui est particulièrement intéressante en hiver parce que ça protège contre les infections respiratoires hautes donc la vitamine D donc on la dose largement en fait au centre expert, euh, on est très souvent carencé en vitamine D même dans le sud en fait hein, on est tous, tous plus ou moins carencés. Et euh, donc il on manque quand même d'essais par rapport à la vitamine D, mais il y a quand même une association qui a été retrouvée entre la l'hypovitaminose D et euh, donc les symptômes négatifs, dépressifs et anxieux. Donc globalement dès qu'on trouve un déficit en vitamine D, on recommande une supplémentation, sachant qu'il n'existe pas de surdosage hein, avec son, ce qu'on donne en tout cas. Donc, on recommande une supplémentation quotidienne d'octobre à mars. Donc, avant, on recommandait une ampoule par mois et en fait, on a vu dans les études que l'absorption était meilleure si on prenait en fait un peu tous les jours. Maintenant, on a recommandé une dose quotidienne. Alors, maintenant, de dernière partie, donc le syndrome métabolique. Donc, d'abord, je me suis intéressée, donc je suis revenue sur la méta-analyse de 2019 en fait à la tolérance donc, des traitements antipsychotiques, donc ceux qui faisaient le prendre le plus de poids. Donc, euh, en fait, donc, globalement, ceux qui font prendre le plus de poids, c'est tout ce qui est pin, clozapine, kétiapine, lanzapine, et celui donc, qui fait prendre le moins de poids, donc on a euh, l'aripiprazole. Concernant donc, la lutte contre le syndrome métabolique, donc, bah, tout d'abord le choix de l'antipsychotique. Donc si l'aripiprazole marche bien, on peut le conserver parce qu'il a un meilleur profil de tolérance. Ensuite, tout simplement, entre guillemets, une bonne hygiène de vie. Donc euh, voilà, ça c'est effectivement ce qu'on recommande à nos patients. Euh, ils se demandent pourquoi on leur recommande un truc aussi simple, mais parce que bah, ça ne va pas toujours de soi. Donc une alimentation euh, anti-inflammatoire, euh, ça veut dire euh, pauvre en aliments ultra-transformés, euh, peu d'oméga, enfin éviter euh, tout ce qui est euh, ré, euh, graisse euh, saturée, tout ce qui est oméga-6, tout ce qui est glucides, etc. Tout ce qui est fast-food, soda et plutôt euh, recommandé donc régime méditerranéen donc qui a montré effectivement une efficacité une activité anti-inflammatoire et une activité physique modérée pareil anti-inflammatoire. Alors concernant les traitements, on retrouve le topiramate et en seconde intention donc, on a la metformine euh, qui peut être efficace notamment dans la perte de poids et la prévention de la prise de poids. Et ensuite, on a donc les oméga-3 qui peuvent effectivement diminuer euh, les triglycérides. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous ai mis un petit récap à la fin du coup.